Je suis euh, issu d'une famille musulmane. Moi, en grandissant, j'étais à la quête de qui est Dieu. Contrairement aux autres personnes de ma famille, j'étais vraiment très ancrée dans la religion, à la quête du véritable Dieu, pour pouvoir le plaire, pour pouvoir marcher en accord avec lui. Mais mes quêtes, mes, mes recherches, les livres, que ce soit le Coran, et les autres livres que j'ai eu à parcourir ne m'ont pas servi à grand chose jusqu'à ce que j'arrive au Canada pour poursuivre mes études universitaires en 2007 en pleine étude universitaire euh, j'ai été confrontée à des problèmes financiers mes parents n'étaient plus en mesure euh, de payer ma scolarité qui était très chère donc euh, mon oncle et ma tante avec qui je vivais euh, n'ont pas avalé euh, cette problématique et ont fait de moi euh, un sujet de honte, un sujet d'humiliation, un sujet de rejet euh, et j'étais devenue un sujet des discussions même euh, avec leurs amis. Après, après plusieurs recherches, j'ai fini par avoir une exemption de scolarité qui m'a permis de finir mes études en, en vraiment courte durée parce que j'étais concentrée là-dessus malgré les insultes à la maison qui, qui, qui disaient que euh, je suis bonne à rien, je ne suis pas intelligente. Et d'ailleurs, qui, qui, qui est-ce qui me... Me, me prouve que euh, je peux aller loin en, en me traitant de prostituée, en me traitant d'une personne écervelée. Pourquoi est-ce que je devrais vivre cette honte Quel âge avais-je J'avais à peine 21 ans. J'avais j'étais encore dans la fleur de la jeunesse, je me suis dit pourquoi est-ce que je devrais prendre sur moi ce fardeau, pourquoi est-ce que je devrais prendre sur moi le fardeau des injures, des insultes de mon père. J'ai compris que l'homme pouvait avoir des désirs, mais de la volonté, mais ne pas avoir de la capacité pour aider son enfant comme ce fut le cas de mon père je me suis dit très tôt bon ben il va falloir que je trouve un moyen il va falloir que je, je, je, je, je, je, je trouve une solution parce que je ne veux pas continuer de vivre cette vie et l'idée qui m'est venue était l'idée du suicide j'ai tout planifié tout préparé et le jour j'étais sur le point de passer en action j'ai rencontré une femme qui m'a parlé de jésus christ elle m'a abordé et m'a dit, « Mais pourquoi es-tu tant triste? Pourquoi, pourquoi as-tu des larmes aux yeux? Le Seigneur t'aime et il veut, il, veut te, il veut te consoler. » Je lui ai répondu, « Mais madame, vous ne me connaissez pas. Pourquoi est-ce que vous me parlez ainsi? » Elle m'a dit, « Si tu me donnes cinq minutes, je pourrais t'expliquer, je pourrais te parler, je pourrais te consoler. » je ai dit allez-y les cinq minutes ont fini par durer une heure j'ai fini par me rendre chez une inconnue une personne que je voyais pour la première fois elle m'a parlé du seigneur jésus-christ et c'est ainsi que en sortant de la maison de l'appartement de cette femme que dieu soit béni pour sa vie je suis rentrée musulmane mais je suis sortie chrétienne une fois sorti de ces cette dame j'ai retrouvé la paix je suis rentrée chez nous et j'ai commencé par méditer beaucoup le nouveau testament le livre que la, la madame m'a donné et heureusement malheureusement pour moi un soir mon oncle m'a surpris avec le nouveau testament et puis m'a demandé tu lis la bible maintenant j'ai dit euh, oui et il m'a dit depuis quand ça t'est devenu chrétienne je suis comme euh, oui il me dit ah est-ce que ton père le sait j'ai dit non fait que il m'a répondu dépêche toi de le lui dire avant que je ne le fasse c'est ce que j'ai fait la, la, la, la journée qui a suivi j'ai appelé mon père pour lui dire voilà euh, j'ai rencontré euh, une femme qui m'a parlé de créer je suis sortie avec euh, la paix alors que j'étais sur le point de commettre un crime et tout donc moi euh, bon, ben voilà et la réponse de mon père est que ça se peut pas donc euh, sur ce je te déshérite tu n'es plus ma fille ne te considère plus comme euh, mon enfant parce que je ne te considérais plus dorénavant comme mon enfant c'est que c'était difficile à avaler, mais je l'ai accepté. La, la, la soirée Au courant de la soirée, alors qu'on était à table, mon oncle m'a répondu, ben, « J'ai parlé aussi avec ton papa et il m'a fait savoir euh, c'est quoi sa réponse. » Il m'a dit qu'il te déshéritait. « Donc, étant donné que je suis son frère et qu'il te déshéritait, moi non plus, je ne te connais pas. Je te donne alors quelques semaines pour sortir de ma maison. » Je lui ai dit d'accord, merci. Donc je suis rentrée dans ma chambre. J'ai commencé par euh, dire au Seigneur, ah, toi le Dieu que j'ai rencontré, voilà, on me donne quelques semaines pour sortir, mais je viens de finir mon bac. J'ai, n'ai même pas de permis de travail. Je viens juste de finir mon bac par écrit, dans le sens que j'ai même pas encore l'attestation, le relevé, rien, et. Euh, je n'ai même pas de permis de travail, je n'ai rien encore, je n'ai rien, rien, absolument rien là, même d'argent. Je ne connais même pas comment ça fonctionne ici. Et le Seigneur me faisait savoir sois calme et fais-moi confiance. Lorsque mon oncle et ma tante m'ont mis à la porte à cause de, de Jésus-Christ que j'ai accepté comme Sauveur et Seigneur, le Seigneur m'a dit ne crains rien. Et repose toi sur moi mais j'ai aussi une demande à te faire je te prendrai en charge je te le promets mais tant aussi longtemps que tu pardonnes à tous ceux qui t'ont offensé je lui ai répondu seigneur ils m'ont fait tellement de mal seigneur ils m'ont plus que persécuté seigneur ils m'ont complètement détruit le seigneur dit tu es libre de choisir soit de pardonner et de te retrouver sous mes ailes soit de ne pas pardonner et je ne pourrai pas faire chemin avec toi donc euh, de, pour conclure mes dix ans de, de témoignage je dirais que le le seigneur est, est digne d'être honoré et ça vaut la peine de lui obéir de vraiment lui porter attention de ne pas vivre pour soi mais de vivre pour lui j'ai appris durant ces temps à, à mettre de côté l'amertume, à pardonner lorsqu'il m'a demandé de pardonner, à embrasser la joie lorsqu'il m'a dit de mettre la tristesse de côté, à savourer sa bonté, à savourer son amour, à me reprendre en main moi même moi-même lorsque je m'étais rejetée parce qu'il m'aime et il ne me rejette pas. J'ai appris au cours de ces dix ans à marcher tout en le faisant confiance, en, en, en, à espérer en sa bonté, en, en, dans sa protection. J'ai appris au cours de ces dix ans surtout à chercher à être authentique, à quitter le stade de simple chrétien à disciple de Christ. J'ai compris au cours de ces dix ans. <rire> hein? J'ai compris au cours de ces dix ans que la fraternité a, a Christ en action ici a été un de mes soutiens forts. Pour cela, j'aimerais remercier le couple pastoral Ndelo et tous les pasteurs toutes les personnes qui ont eu de près ou de loin à intercéder pour nous et euh, vraiment merci merci merci infiniment que nous réserve les dix prochaines années je ne saurais le dire mais par contre j'ai je suis sûre et je suis certaine d'une chose, la foi qui est notre devise, la foi dont nous parle le pasteur Fofi, cette foi nous propulsera à des niveaux supérieurs. Sur ce, je vous souhaite de passer de joie et de fête et que Dieu vous bénisse.